Côte de vie présenté, présenté par Olivier Charles. Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le Beaufortin euh, pour une émission de Parcours de vie. Alors aujourd'hui avec Gérard Blanc. Bonjour Gérard. Bonjour Olivier. <rire> alors la caméra, euh, ce n'est pas ton, ton trip absolu, mais ça va bien se passer. Sur, oui. regarde, je, te, je te vois effectivement. Et avec toi on est à l'aise. Oui. <rire> ça ouais. marche, on est pas mal. Donc alors Gérard Blanc, aujourd'hui, euh, toi tu as une vie extrêmement riche euh, et variée, tu vas me dire mais non, mais si en fait, hein, parce que j'ai un petit papier qui résume tout ça et je vais y revenir parce que c'est quand même fascinant tout ce que tu as fait ici. Euh, c'est vrai, c'est ici quand même. Et euh, moi, je reviens souvent dans, les... dans le parcours de vie sur les... le moment où on s'est rencontrés. Et euh, nous, on s'est rencontrés à... grâce à une amie en fait qui avait loué un... ce qu'on appelle ton grenier. grenier. Et euh, en fait, je suis venu après, euh, je devais être en... en saturation de projets divers et variés et elle m'a dit « viens là ». Donc, je suis venu et un jour, je t'ai croisé sur la, sur la terrasse. Oui. Et euh, bah, tout de suite, je suis venu te voir, en fait, et euh, c'est ce truc fascinant où on as commencé à raconter des choses de ta vie, et ça a tout de suite collé parce que tu avais une vie importante, particulièrement dans le commerce. Oui. Et après, on est allé randonner ensemble euh, par, euh, par là-bas, je crois. Euh, au Grand Mont. Ouais, au Grand Mont. Et, euh, et bah, on a parlé de la vie, en fait, et de, tu m'as parlé. Plein de choses du commerce qui ont résonné, parce que toi, tu es, es toujours d'ailleurs un entrepreneur, on en parlera pour tout ce que tu fais sur les sapins, mais tu as eu plein de fonds de commerce en, en discothèque, en oui. enfin un truc dingue dans, dans la région. Quelques-uns, oui. Ouais, quelques-uns. <rire> quelques <-uns. rire> Donc aujourd'hui, on est parti sur, euh, sur ton parcours de vie et on va commencer sur l'enfance, parce que toi, tu es l'enfant, ce que tu me disais sur la première interview, tu es un enfant du Beaufortin hein, quand même. Oui, je viens d'une famille de sept enfants. C'était une famille nombreuse et à l'époque, il y en avait beaucoup. Et j'ai trois frères, trois sœurs, j'étais le plus, on va dire, le plus terrible des sept, parce que je voulais tout voir, tout, tout connaître, et je, je m'intéressais beaucoup à l'extérieur de la famille aussi. Euh, mes frères et sœurs à côté de moi, c'était des sages, parce qu'ils étaient toujours à l'obéissance des parents. Moi, j'étais plus turbulent. Et, et puis voilà, donc j'allais souvent chez les voisins dans mon enfance, pour connaître autre chose que la famille et puis voilà, donc euh, après j'ai voulu faire un métier qui me correspondait très bien parce que la restauration, en partant travailler à l'âge de 14 ans. Ouais, C'est quand même tôt. Oui, mais à l'époque c'était euh, courant. Euh, mais en fait, euh, pourquoi tu es parti à la restauration Pourquoi tu ne voulais pas rester dans… Mon... Je voulais, alors, j'aime toujours revenir dans le milieu familial, mais je n'aime pas y rester longtemps. Parce que, euh, parce que je voulais mon indépendance et, et la restauration, pourquoi Parce que j'aimais cuisiner, euh, euh, Oui, et puis c'est très varié, j'ai horreur de la routine. Oui, j'avais cru comprendre. Voilà. Donc j'aime bien faire des choses nouvelles, toujours se remettre un peu en question. Et, et puis voilà, donc dans, dans, dans, quand j'ai commencé à 14 ans, j'ai fait le, le, le, le, le travail de, dans un hôtel où je faisais. j'ai commencé par la base, hein, mmh. nettoyer, euh, après tout, faire la plonge, euh, et tout doucement faire de la cuisine, après faire du service, euh, après je suis parti dans d'autres établissements où j'ai fait, euh, fait l'école hôtelière aussi. Wow. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Pour... J'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait trois ans, et j'ai mon CAP de cuisinier et de restaurant. Alors, je fais une petite transition sur, cette, sur ce moment-là. Quand tu me disais au début, je ne voulais, voulais pas forcément travailler à l'école, mais à partir du moment où tu as attaqué justement ce, ce truc de cuisine, parce que tu as des facilités, euh, ça s'est très, très bien passé quand même. Oui. oui. <rire> euh, tu veux dire à l'école ouais. Oui, ça s'est très bien passé au certificat d'études, j'ai travaillé, ça, parce qu que j'avais une institutrice, avant non, j'étais fainéant à l'école, j'avais des capacités, mais j'étais fainéant, et ça il faut le reconnaître, c'est vrai, je le reconnais maintenant, et j'ai une institutrice avec qui ça passait très très bien, et je suis venu le meilleur de la classe, c'est vrai, pendant ces deux ans, et après je suis parti sur, sur l'école hôtelière à Charles-les-Eaux, j'ai... Moins bien travaillé, mais j'aimais tellement mon métier de, de, de la restauration et de la cuisine que j'étais très bon en pratique, mais euh, dans les cours, ça me, ça me gonflait, quoi. Voilà, ça, ouais, me, ça euh, me blasait. C'est un classique que j'entends assez régulièrement voilà. à de mes, élèves, euh, enfin de mes grands élèves qui me disent effectivement « ouais, ce qu'on veut c'est pratiquer ». Voilà, mmh. c'était surtout ça, j'avais des bons rapports de stage, parce qu'on faisait des stages dans d'autres hôtels, je suis allé sur Grenoble, je suis allé un peu partout. Et après ça, eh ben, j'ai fini l'école, j'ai commencé sur Courchevel, J'avais pas le permis encore, hein. je faisais du stop. Et euh, après Courchevel, je suis tombé sur Méribel, où je me suis beaucoup plu. Et Courchevel, c'était bien aussi. Hein. Courchevel, Pourquoi pour Courchevel Parce que j'ai mon parrain qui était là-haut, et, et beaucoup de moniteurs d'Arèche mmh. euh, partent à Courchevel pour l'hiver, pour faire la saison. C'était une coutume qui existe depuis 40-50 ans. Et voilà, donc j'ai suivi un peu le mouvement d'Arèche et après je suis allé sur Meribel par rapport à une place de barman que je suis allé pour finir une saison et j'y suis resté quatre ans dans le même établissement. Okay. Je m'y suis beaucoup plu, entre temps j'ai passé mon permis, euh, entre saisons je faisais les vendanges en Suisse parce qu'il y a un petit groupe à Beaufort qui, qui allait toutes les années donc c'est un groupe qui changeait toutes les années et puis moi je faisais partie de ce groupe-là. Et après, j'ai fait l'armée à Chamonix. J'ai passé. Toi, oui. bah alors l'armée en, euh, en skieur, en skieur alpin. <rire> en chasseur alpin. Chasseur alpin, oui. Mais ouais. pareil. Euh, oui, chasseur alpin. Et c'est là que j'ai appris à faire de la footfuck justement, euh, avec des skis. Euh, c'était pas le, le c'était pas le top, mais bon, euh, quand on apprend avec des skis un peu un peu un peu rigides, pas très souple, et puis pas comme maintenant. Maintenant, c'est très technique, quoi, ouais. je veux dire. Mais c'était une bonne leçon. Et puis après ça, on peut. Voilà, donc euh, j'ai bien aimé Chamonix parce que je suis tombé sur l'année des championnats du monde militaire et j'étais par ma noblesse des officiers. Ah. Oui. ah. Alors on avait le rapport le matin parce que c'était quand même l'armée, mais le reste du temps on pouvait partir des fois avec des stagiaires de toute la France, des les gendarmeries qui venaient faire leur stage de montagne et puis Hyper les militaires aussi, c'était très intéressant. Ouais. Ouais, oui. Et je gérais mon bar. Hein. Ah, tout de j'étais gestionnaire de mon bar, et, et, oui, oui. complètement. Et habituellement, quand on montait à Chamonix, mmh. il fallait faire deux ans de euh, deux mois de plonge, de le mmh. travail de base. Ouais. Et moi, je suis allé tout de suite euh, au mess des officiers parce que j'étais barman de métier aussi. J'ai fait barman. Quand j'ai fait mes saisons, j'étais barman parce que ça gagnait plus d'argent que de faire cuisiner ou serveur. Tu avais stratégisé. Euh, serre, le serveur, <rire> on avait les patrons et le, rest, et le cuisinier sur le dos. Que quand on était barman, on avait notre bar et, on, et je gérais mon bar. Ça, c'est top. Oui, oui, oui. Euh, donc là-dessus, tu fais tes saisons. Je fais mes saisons, okay. j'ai fait l'armée. Je suis revenu dans le même établissement à Méribel, parce que c'était quand j'étais à Méribel. Et après ces quatre années chez les mêmes patrons, mmh. c'était des patrons, c'était des associés. C'était une grosse affaire, hein. ils faisaient boulangerie, pâtisserie, bar, salon de thé, restaurant. Je suis allé en face, mmh. parce qu'il fallait changer aussi. Oui, ça, ça c'est ta caractéristique, c'est-à-dire oui. ouais, la routine c'est non et je change. pas la routine, ah ouais, j'aime je... bien changer, euh, trouver quelque chose de nouveau, c'est vrai. Et euh, je suis allé dans le bar en face et dans ce bar, euh, on s'est mieux connus avec mon épouse parce que ma femme, je l'ai déjà connue en tant qu'élève à Châle-des-Eaux parce qu'on a fait tous les deux l'école hôtelière. Et on s'appelait tous les deux, les deux seuls qui s'appelaient Blancs c'était nous. Mais c'est pas de la même famille parce qu'elle est de la vallée de la rigolo, de Moselle. Oui. Et euh, oui c'était rigolo et euh, bon bah nous les garçons on taquinait un peu les filles mais bon elle c'était une femme, très, une fille très studieuse, euh, euh, les garçons, il fallait surtout mmh. pas en parler et voilà. Donc après, quand je sortais à Méribel, que je sortais parce que son père avait un dancing entre Méribel et Courchevel, mmh. Bah, J'allais dans, dans ce dancing et puis euh, c'est là qu'on s'est revus. Elle me dit, bah, tiens, t'as grandi. <rire> donc là, elle t'avait retrouvée. Elle m'avait retrouvée. Ouais, c'est ça et elle a été intéressée peut-être en disant, parce que t'as grandi. Peut-être. Ça veut dire que ah, ça y est. Peut-être. Et après, elle a fait une saison euh, dans un restaurant sur les pistes à Méribel. Et tous les matins, elle allait prendre son chocolat dans le bar où je travaillais. Et c'est comme ça qu'on s'est mieux connus. Et puis voilà, donc c'est parti. En <rire> 70... Oui, Attends, Alors, 70... en 78, euh, Bride-les-Bains, c'est ça En 78, c'est ça. Euh, à la fin de saison d'hiver, quand elle avait fini sa saison et moi aussi, elle me dit est-ce que tu veux qu'on prenne une affaire ensemble Donc, on a pris une gérance. T'as quel âge, là J'ai 20 ans. 20, non, 22 ans. 22 ans. 22 ah, là, ans. J'avais pas tout à fait 22 ans. Ouais, mais c'est quand même le grand sou, 22 ans. Euh, oui, mais ouais. c'était une gérance d'un restaurant de piscine municipale à Bride-les-Bains. C'était pour se faire la main, pour savoir mmh. si on était capable de gérer une, une affaire, une petite affaire oui. soit-il. c'est quand même une affaire, et donc on a fait notre saison et on s'est marié à la fin de la saison. On n'a pas trop réfléchi, puis je crois qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut foncer. <rire> donc voilà, c'est ce qu'on a fait et, et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et parce que tu as ce... On y reviendra, ce... vous êtes complémentaire d'après hein, ce qu'on oui. a expliqué ouais, ouais. avec Daniel. Et... Donc bonjour Daniel qui nous regarde. Au <rire> passage. Et euh, le... Le, le truc chez toi aussi qui est vraiment bien, c'est que tu arrives à communiquer avec énormément de gens. Ouais. Ça, ça, Ils viennent se confier à toi, on en reparlera un peu plus ouais, tard. Ouais. Et parce que je pense que tu es bienveillante à ce truc où tu aimes aime faire bien, parler. Ouais. J'aime bien écouter les gens. Ouais. J'aime bien les faire parler aussi, mais j'aime bien les écouter. J'aime bien, parce que je suis un peu comme toi, j'aime bien savoir la vie des gens. C'est intéressant. Mais euh, donc après, cette, euh, après notre mariage, on mmh. a acheté une affaire sur UMI. Mon beau-père nous a trouvé une affaire. qu'on a acheté par nos propres moyens. Ma mère Mes parents se sont portés garants pour ça, et grâce à eux, j'ai pu être indépendant. Ça, et je leur remercie. Euh, euh, voilà. donc, et puis, euh, c'est une affaire qui ne marchait pas, comme j'avais déjà expliqué mmh. pour le premier reportage. On l'a développé tout doucement, on était jeunes, 22 ans. Donc euh, on avait ouais. toute la jeunesse de Rumi, mais nous qui, nous de nos montagnes, on ne connaissait pas le, la clientèle de la ville. Donc euh, mmh. c'était un petit peu dur au début, parce qu'il fallait quand même un peu sélectionner parce que pour, pour que ça se passe très bien. Et moi dans ce bar, le, la, la, le contact avec les clients me plaisait beaucoup parce que les gens qui viennent souvent dans un bar, c'est qu'ils ne sont pas très, très bien chez eux. Donc, j'avais beaucoup de gens qui se confiaient à moi, qui, que j'écoutais parler. Ils avaient besoin qu'on les écoute. Donc, ça faisait partie de mon travail. Bon, après, quand il y avait beaucoup de monde dans le bar, je n'avais pas trop le temps. Mais quand euh, il y avait des moments plus calmes, j je prenais le temps de les écouter. Puis, j'aimais bien ça. Voilà, donc, euh, on, a, on a tenu cette affaire euh, à Rumi, qui était bien placée, et qui est toujours bien placée d'ailleurs. Près de la gare, au centre, euh, près d'un parc en plus, euh, près du centre culturel. Et euh, on l'a vendu parce qu'elle était montée au maximum et puis quand on est jeune on a envie de bouger. Ouais. Hein. Donc on a, on a vendu le fonds de commerce, on a gardé le foncier. Alors justement on va y revenir, mm. c'est ce que tu m'as expliqué euh, l'autre jour et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que toi tu as toujours voulu acheter ce que tu appelles les du murs foncier, ouais, ouais. du foncier. Contrairement au fonds de commerce, alors je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise tous, ces, enfin, tous les oui. termes sur les différences. Oui. Euh, les murs, c'est-à-dire quand tu achètes les murs, je pense que tu achètes effectivement ce que tu appelles du foncier, c'est-à-dire le bâtiment. Le bâtiment, oui. À l'intérieur, tu peux le louer. dire le, le fonds le, de commerce. Oui, on loue le fonds de commerce. Oui. Oui. Oui. C'est-à-dire que tu peux, tu peux louer à des personnes qui veulent s'installer, oui. mais tu restes propriétaire. propriétaire des tu murs. récupères le loyer, etc. Voilà, ce voilà. qui te permet d'avoir, euh, on va dire, une rente. Oui. Et en tant que commerçant, et c'est ce que tu m'as expliqué, et c'est vrai que je pense que les commerçants qui nous regardent ou tous, ou même les artisans, ils savent très bien que si tu veux avoir une, re une retraite, c'est ce que tu m'as dit, ouais. c'est très juste. Il ah faut ouais. se la faire. Ah oui, parce que franchement, la retraite qu'on reçoit de, de l'État, c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Donc, il faut vraiment se faire une retraite, ou alors payer une retraite en plus pour avoir un une bonne rente à la fin, quoi, à la fin de à notre retraite. Donc pour en finir avec euh, le bar qu'on a vendu et qu'on a gardé le foncier, et on a fait des appartements dedans plus tard, hein, et c'est un ancien hôtel. Euh, donc on a acheté un supermarché, ensuite, je me suis associé avec mes beaux-parents. Ce n'était pas la bonne chose, mais c'est une belle expérience. Ouais. Voilà, c'est une très belle expérience. Et de toute façon, la difficulté, nous permet de rebondir et, et, et ça nous apporte du bien parce qu'il faut rebondir après, après ça. Donc en ayant fait de la restauration ou du bar et puis prendre un supermarché derrière, la culbut n'est pas la même. Je veux dire le, le bénéfice n'est pas du tout pareil, euh, l'épicerie c'est très serré, on ne gagne pas grand-chose. Pourquoi tu as, faut... as basculé de bar, enfin hôtel-bar, certes pour bouger, parce que tu as envie de bouger, à épicerie et pourquoi tu pas continué dans, on va dire, le bar ou l'hôtellerie ben, on avait trouvé un local à Rumilly de l'autre côté de Rumilly oui. euh, qui était très intéressant au point du foncier toujours. Mmh. C'était les murs, murs. qu'on achetait. On a fait une société avec, euh, nous on avait acheté des appartements au-dessus à notre propre nom et, et dessous il y avait le, le supermarché, mmh. c'est un ancien dépôt de vin qu'on a, qu a transformé nous-mêmes. Hein. On a fait des travaux avec mon beau-père. Euh, donc on a fait une un petite supérette. Mmh. Mais bon, euh, voilà, ça ne me plaisait pas du tout. Ce n'est pas que ça ne me plaisait pas, c'est que ça ne gagnait pas. Moi je voulais gagner de l'argent. Mmh. De toute façon, j'étais parti pour ça et je, je travaillais, mais je voulais gagner de l'argent. Je ne voulais pas travailler pour rien. Donc on a revendu mes parts à mes beaux-parents. Et en contrepartie, on a racheté des murs, des, des murs toujours du foncier, à Courchevel. Ça s'appelle mmh. La Forêt, la discothèque La Forêt. Il y en a beaucoup qui connaissent. Alors, c'est ce passage-là, effectivement. Oui, très ouais. dur. Très, très, encore très dur. Alors, Encore très dur. Alors, raconte-nous tout ce truc, parce que c'est quand même fascinant, le truc. À la base, c'est mon beau-père qui avait construit ça, qui était à l'époque taxi à Courchevel. Il y, avait, il, y avait beaucoup de, il y avait sept taxis à Courchevel et qui s'est construit son dancing. Construit lui-même, hein, par ses propres mains, avec des récupérations. C'était un gars qui était autodidacte, mais qui est… voilà. Et qui a fait marcher cette, ce, ce dancing qui marchait très bien en plus. Hein, qui, qui, mais avec un groupe électrogène, hein, j'ai oublié de préciser. Groupe électrogène, parce que c'était entre Méribel et Courchevel, mais c'était la Tania maintenant qui, est oui, très, okay. qui marche très bien. Euh, ce serait maintenant. Et on a fait venir la ligne électrique euh, un an après. On a, euh, on a financé nous-mêmes oh. notre propre ligne électrique. Parce que sinon c'était invendable. Voilà. Okay. Par contre on a mené, on a, les, les banques ne voulaient pas nous prêter parce que les discothèques c'est les bêtes noires de tout le monde à <rire> l'époque. <rire> on a trouvé une, une banque qui nous a prêté à 17% à l'époque, quand l'inflation était beaucoup. Oui, ouais, ouais, énorme. énorme. Mais euh, on y est arrivé, on a remboursé, on a emprunté un peu à tout le monde, à tous ceux, à mes frères et sœurs, à une tante, à, à ma femme. Euh, qui nous ont prêté, on, a, on payait un peu plus d'intérêt qu'à la banque, mais euh, moins que si c'était oui. nous qui empruntions. Donc, on, on a remboursé très, très vite tout le monde. Euh, ça marchait très bien. On faisait des spectacles pour faire venir du monde. Euh, quand il neigeait, ben, on avait un peu moins de monde quand même, parce qu'on était à 1400 mètres d'altitude. Mmh. Et on avait fait, ah oui, euh, j'ai un souvenir inoubliable d'une de, de, soirée, la, la soirée des moniteurs de ski de Méribel mmh. <rire> et courchevel Au mois d'avril, c'était le 20 avril, je crois, il a fait 25 cm de neige dans la soirée et on était… 500 personnes, on a fait. C'était blindé, mais, mais une, une soirée, mais d'une ambiance, c'était magnifique. Ça, c'est vraiment un beau souvenir. Ouais, C'était bien. Puis il y avait ouais, vraiment une belle ambiance, je, je connaissais beaucoup de moniteurs. Quoi. Et puis Daniel, ma femme était de là-haut, donc euh, voilà, on était donc, très connus. Tu as récupéré ça Et On a récupéré Et ça. Comment tu as géré donc, le bar, la discothèque, les DJ, les, le, les gens qui venaient Moi, je faisais, beaucoup de, je faisais la cuisine, je servais aussi, euh, Daniel s'occupait aussi de faire venir des spectacles, de de faire de l'animation, s'occuper des DJ. Euh, les DJ, c'est. Elle était plus dedans, elle avait l'habitude avec son père, il avait des orchestres avant lui. Alors donc elle avait l'habitude de faire ça, donc je les laissais faire ce qu'elle savait faire. Et puis voilà, et puis dans la restauration aussi, elle servait aussi. On faisait un peu de tout, hein, ah. tous les deux. Hein. Voilà. Donc après, notre affaire est bien montée et euh, les jeux d'Albertville étaient déclarés. Oh. Oui. Oui. oui. On a vendu <rire> en 86 et c'était déclaré pour 92. Et on, a, on, on voulait vendre parce qu'on ne voulait pas rester là-haut. Et quand on a connu le, le, le travail dans la plaine et qu'on travaille en montagne, c'est très dur à la montagne. Même si on y est né, où on était situé, c'était quand même difficile. On avait toujours peur de ne pas travailler. Donc, on a mis en vente. On a eu un seul acheteur qui est venu visiter notre affaire quand il neigeait. Et on attendait les, la réponse des Jeux Olympiques. Et quand ils ont annoncé Albertville, il a dit on achète. Ah oui. Les seuls. C'est un jeu, deux couples hum. de Lyon qui ont acheté, qui ont fait tourner pendant un an ou deux, mais après qui ont arrêté, ils ont vendu à un promoteur et okay. puis c'est s'est resté comme ça. Non, et voilà. euh, les spectacles, tu faisais venir qui enfin, on, bon, faisait, on, faisait venir. on faisait des concerts, euh, là-haut on a fait venir un peu de tout, des, des, spectacles, de, des, des gens de, qui étaient au top 50 à l'époque. Des... Mais ce n'est pas là-haut qu'on a fait beaucoup de, de, plus de spectacles, c'est après. Euh, dans l'autre affaire. Ah, C'est ce on va parler. Voilà. Donc on a vendu et puis on est redescendu à Vallières, à Rumi. Mmh. Et on avait une affaire, des amis qui tenaient une discothèque qui, est, qui en avaient marre, ils avaient envie d'arrêter. Donc euh, il y avait le camping, restaurant, euh, discothèque. La discothèque était au, tout au calme, le restaurant était arrêté, le camping vivotait. C'était un petit camping à l'époque. Mmh. Donc on a acheté le foncier aussi. C'est une grande tradition. Avec <rire> la licence. Ouais. Et donc, on a développé tout doucement. Et on était connu comme on avait un bar de jeunes à l'époque. Euh, et là, on avait déjà attends, euh, euh, on avait déjà euh, presque 30 ans. Mm. Hein, après 30 et quelques années. Donc, on a développé. Le camping était à remettre en état. Mm. Après euh, le restaurant, ben, on a relancé le restaurant tout doucement. Mais on ouvrait le week-end. Le restaurant l'ouvrait l'été tous les jours, mais le week-end, le reste de l'année, c'était que le week-end. Vendredi soir, samedi soir, il va de fête. Mais on faisait du restaurant en même temps et de la discothèque derrière. Donc on, on faisait toujours, nous, la cuisine. Et, et, et puis donc là, on faisait vraiment du spectacle. On a fait venir François Fellman à l'époque. Puis plein d'autres connus du top 50, euh, Indra, Indra était oh, très bon connu. Oh. Ouais, ouais. C'est vraiment... une émission qui parle aux, aux anciens, mais ouais. Ouais, <rire> Deux fois, euh, François Pellman la première fois, euh, et la deuxième fois, elle l'a fait venir avec le piano. Mais alors quand on prend des spectacles comme ça, ça nous coûte très cher. On ne gagne rien dans la soirée, mais on... en faisant du monde, hein. ah, oui. vous avez 500-600 personnes. Mais euh, on a pris Les Vagabonds aussi qui étaient revenus à la mode. Johnny Hallyday avait relancé Les Vagabonds et, et c'était le truc qui était reparti. Et je me rappelle, on avait pris un dimanche de Pâques, on avait une scène en, en demi rond ouais. Ils n'avaient même plus de place pour jouer euh, le, le, le violoncelle. Hein. Ils n'arrivaient il même pas à jouer tellement que le monde, le monde, on a, on a refusé du monde ce soir-là. Donc, ça coûte très cher. Ça ne nous rapporte rien dans la soirée. Mais par contre, c'est une image de marque pour l'établissement. C'est ce qu'on appelle du branding, mais c'est voilà. génial. Ça, et ça dure… Euh, Longtemps. Voilà, <rire> parce qu'au Marilyn, on avait euh, François Feldman, il y a eu euh, Les Vagabonds et puis bien d'autres, euh, Black Box à l'époque. Ouais. Euh, tous ces gens-là, les, les gens du top 50, il fallait taper là-dessus et ça marchait. Euh, maintenant, c'est différent, mais euh, sais, ça, ça marche encore. Ouais, ça est. marche encore. Ouais. Et tu avais quand même une, une vision quand même de la chose. Et ouais. le truc qui m'a marqué quand tu m'en parles, c'est qu'en fait, toi, es, avec Daniel, vous êtes tous les deux très organisés et surtout, tu, toi, tu ne bois pas. C'est-à-dire qu'en soirée… Ah, surtout pas. Et, ouais, surtout pas. Et effectivement, c'est une erreur qui a pu être commise parfois. Enfin, erreur, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Hein. Mais je pense que dans ces cas-là, il faut être… Euh, surtout. Euh, ouais, surtout. surtout ça. Soit, ouais. Surtout ça, soit, soit, un, soit le bar, soit… Alors, les, euh, parce que nos clients, c'était devenu presque des amis, amis. parce que euh, c'était toujours les mêmes. on mm -hmm. était en telle. Après, ça s'agrandissait le cercle grandissait, parce qu'il parlait du marine, après, euh, les gens venaient parce que, ah bah tiens, t'es allé... Là, là. Voilà, c'est la boule de neige, mais il fallait tenir bon là-dessus. et de toute façon, moi, euh, quand je sortais, quand j'étais jeune en boîte, euh, je ne sortais pas pour boire, je sortais pour danser. J'adorais danser rock rock. Dans, à l'époque, c'était le rock. Hein. Et... <rire> et... Et de ce fait, voilà. Et, et les gens, il ne faut pas commencer, parce que si on commence et qu'on arrête de boire avec eux, c'est vexant. Moi, ils ont toujours su que je prenais ou un café ou un sirop. Ouais. Ou, voilà. Par contre, en soirée, ah, ce truc. Ouais. en soirée, c'est différent. En soirée, moi, j'avais mon petit verre de whisky et ça de, de, de Coca. Je trempais les lèvres dedans, je trinquais, mais je buvais jamais. Voilà. J'étais obligé de, parce que sinon, a des gens qui vous prennent une bouteille à à l'époque, à 500 francs, il En même temps, elles sont à 100 euh, balles maintenant, je veux oui. dire, c'est 650 francs. c'est si ouais, voilà. Un ancien franc, tu sais pas Oui, oui, <rire> tout à fait. Mais il y a un truc bien aussi, tu me parles d'alcool et ce truc fantastique que tu as mis en place. Et mais je te remercie tellement pour les enfants et ce que font certaines boîtes d'ailleurs au club, oui. c'est que euh, quand les jeunes que tu recevais buvaient oui. et que tu vous estimiez qu'ils buvaient trop, on, on l'arrêtait de servir ouais. et on, on lui offrait le café ou, ou du perrier ou euh, quelque chose de non, on ne le vendait pas, on l'offrait pour, pour l'inciter à pour pour par sécurité pour et pour, pour, pour lui parce qu'on n'était pas là pour gaver les gens d'alcool non plus c'était pas notre principe même quand on avait le bar c'était ah, ça, c est, c est bien, ça y et est les parents les, les parents savaient qu'on fonctionnait comme ça ils étaient confiants et ils, ils envoyaient facilement leurs leurs enfants qui étaient quand même encore jeunes bon c'était euh, alors, majeur, oui, 18 ans, mais des fois c'était 17 ans qu'on ne savait pas. On, mmh. on demandait des cartes d'identité de, assez souvent parce qu'on était contrôlés quand même. Oui. Donc on était assez prudent de ce côté-là. Et oui, il n'y avait pas trop de, de débordement par rapport à ça. On était obligé de gérer comme ça. Ah, et ça s'était voilà. très bien passé. Donc euh, après, ben, le Marilyn, c'est nos enfants qui l'ont pris, mais qui l'ont transformé en pub. C'est la mode maintenant. Donc ils ont suivi le moment. Ils, et, eux faisaient des concerts de... De, de petites orchestres, des gens, mmh. de chanteurs avec euh, deux musiciens et, et ça, euh, ça, on a marche. une grande terrasse derrière près de la nickel, piscine, c'était c'est super quoi, ça marchait très très bien. Alors tu as eu tes vous avez, vous avez eu vos enfants entre temps, oui aussi dans, dans nos affaires, ils étaient ça. toujours avec nous mais dans le brouhaha de notre de nos affaires, vrai. Oui. Et Ils ont grandi avec avec vous et vous êtes toujours occupé d'eux. Alors, il y a des moments où c'est toujours difficile, enfin, je pense oui, que oui. vous savez tous ce truc où euh, l'adolescence, entre autres, mais pas que, mais fait ne oui. faut pas lâcher. Il faut <rire> et, pas lâcher. Ouais. Et vous, ils ont toujours été avec vous, en fait. Et, et, et ma femme, euh, alors, Danielle, et, euh, mon épouse est toujours… Euh, pour elle, les enfants, c'était euh, très important et, et, et elle avait raison. Elle s'en est toujours beaucoup occupée. Elle, elle était dure, attention, hein, mais il fallait que ça file droit. Moi, nous aussi, moi aussi, parce qu'on n'avait pas le temps de s'arrêter à des, à des petits bobos de quoi que ce soit. On ne les écoutait peut-être pas, pas assez, parce que ça n'a pas toujours été rose non plus, comme on pas avec tous on nos enfants, on fait ce qu'on peut. peut. Il n'y a pas de recette pour élever des enfants. Mais, euh, j'insiste pour, euh, pour les familles qui nous écoutent, c'est qu'avec un enfant, pendant l'adolescence, il faut surtout être avec vous. C'est la votre présence, c'est très important. Nous, ils étaient toujours avec nous, peut-être dans des conditions, toujours dans le bruit, d'ailleurs dans, dans dans, dans, ils bougent tout le temps parce qu'ils ont été élevés <rire> là-dedans peut-être, hein. mais, mais pourvu qu'ils soient avec vous. Et que vous en occupiez. Ben oui. Ça, je passe aimé, ce quoi. message parce que c'est ça le plus important, c'est d'être présent avec ses enfants. Quand on fait des enfants, on s'engage, on s'engage à vie, c'est d'être avec eux. C'est pas de leur donner de l'argent et de leur dire va t'amuser et ça, ça surtout pas. C'est d'être avec eux, d'assister. Euh, ma femme partait des fois toute seule en vacances avec eux pour leur faire faire du sport, euh, du board des trucs comme ça parce que c'est très important qu'on s'occupe d'eux. Les enfants se plaignent beaucoup que les parents ne s'en occupent pas et qu'ils font des bêtises et des fois les bêtises pour les rattraper c'est très dur. Donc voilà. Oui, c'est pas faux. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas de recette. Hein. Après, les caractères sont tous différents. Ok. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on a pu dans notre commerce pour le, élever nos enfants. Ils ont eu des choses qu'ils ne devaient pas avoir dans, de leur âge parce que euh, les chambres étaient dans milieu du parking. Ils entendaient des choses, qui, euh, les, les, des trucs sur, sur le parking qui se passaient qu'on qu n'a pas tout su. Oui. <rire> qu'on a su après. Oui. En fait. Et bon. euh, oh, j'oublie un truc. Donc, la discothèque, mais en même temps, en 95, au moment, tu vas bosser chez Salomon. Oui, alors ça, il faut que tu m'en parles. Alors, Salomon, qu'est-ce que c'est, Salomon Salomon, c'est une très belle entreprise. Ouais. J'étais très fier de travailler dans cette entreprise. J'aime pas l'industrie. J'ai voulu essayer parce que j'ai un copain qui était chef d'équipe à Salomon, et il s'appelle Salomon en plus, il est d'Annecy et qui était client chez moi, et je lui dis, ben écoute, quand la discothèque, parce que les discothèques c'est très éphémère, hein, c'est un coup ça marche bien, et puis il y avait des vagues, et dans le creux de la vague, j'ai dit, par, par prudence, j'ai quand même essayé de travailler dans une usine, mon père prudence. travaillait dans les usines, mes frères travaillaient dans les usines, je vais essayer, je lui ai demandé, il me dit, ben, tu t'inscris dans une, une, une boîte intérim, et puis tu, hum. je te fais appeler, j'y suis allé, les gens qui me connaissaient me dit « qu'est-ce qu'il va faire Gérard à l'usine ?» Des gens un peu jaloux, ils disaient « mais bon, il a déjà une affaire, il va travailler, il prend une place d'un gars qui veut travailler. » Il y avait de la place pour travailler, de hein, toute façon, hein, ce n'était pas, pas le souci. Mais bon, j'ai voulu essayer, donc euh, ça m'a beaucoup plu de fabriquer des skis, parce que pour moi le ski euh, c'est mon enfance, on a commencé à faire du ski à l'âge de 5 ans, on faisait avec des, des skis qui n'étaient pas top, mais bon, euh, d'avoir fabriqué des skis, de savoir comment ça marche, c'est très complexe. Euh, c'est puis Salomon c'était des skis de qualité, hein. oui. donc euh, voilà, très fier d'avoir travaillé pendant une, deux petites années euh, par période en intérim chez Salomon, mais je travaillais dans mon affaire aussi en même temps. Euh, on jonglait. Je ne dormais pas beaucoup la nuit, mais euh, le week-end, c'était un peu chaud. Et tu m'as dit, alors comme on est à Arèche, c'est-à-dire en de Beaufort, oui. il me semble que le maire de Beaufort… A... Le maire de Beaufort, ouais. M. Frison Roche, Christian, que je connais, j'ai connu à l'école de Beaufort quand j'étais petit, qui était, euh, je crois, directeur commercial et qui a voyagé dans le monde entier et qui, était, euh, et qui est venu me voir hein, là-bas. Très sympa, très, très à l'écoute de tout le monde. Ouais, j'ai beaucoup apprécié qu'il vienne me voir Ça parce que j'étais de Beaufort. Ah oui, c'est top. Hein. Ouais. <rire> c'est vrai. Et toi, je reprends ça à Beaufort, justement, puisqu'on est à Arèche ici. Euh, toi, tu as vu euh, l'avancement de la station, en fait Oui. Ah, c'est ça, c'est la, la création. Les... Oui, oui bah, quand on était petit, on allait à la boule de gomme à Arèche. Ouais, on, faisait, on faisait du ski dessous chez mes parents parce que et puis on ne savait pas tourner. On n'avait on on on pas de moniteur. Nous. Et quand on, <rire> quand on commençait à tourner, euh, le côté où ça allait bien, on commençait à tourner d'un côté. Puis quand on n'arrivait pas à tourner, bah, on tombait sur quand la route. Fou, il n'y avait pas ça. trop de circulation, ça allait. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et puis on prenait les rames d'haricots du jardin de ma mère pour faire des slaloms, si on pouvait. On faisait comme on pouvait. Et après, on a commencé à aller à la boule de gomme à Arèche. C'était euh, Gaspard Blanc qui a créé la, mmh. la station et puis après j'ai un oncle qui avait, euh, ils étaient trois associés qui avaient un, un sur les champs là-bas en, en face de la Serra qui avait un téléski, c'était des privés. Okay. Voilà. Et puis le grand monde, la Serra, le grand Mont, qui a toujours existé. Et Émile Allais et Jean-Claude Killy sont venus s'entraîner sur le grand Mont. Mais il y a une tradition ici oui. qui est fascinante oui. quand même, oui. Oui. Et tu parles de Frison Roche, ben oui, un grand classique. Là, je, donc on est dans le Beaufortin. Hein. Je crois que je vais intervertir deux passages que j'avais prévus. Euh, on est dans le Beaufortin hein, et toi, tu me parlais de Vallières et tu as un côté où Valière, c'est proche de la Suisse, oui. et toi tu es binationale c'est-à-dire oui. que tu es moitié Suisse, moitié Français, comme les Michoko. Euh, <rire> oui, ouais, un peu. Je suis Français, bien sûr, mais je suis suisse aussi d'adoption euh, par mon épouse, parce que sa, sa mère, ma belle-mère, était Suisse. Elle était Suisse, oui, parce qu'elle n'est plus là. Et par, par elle, on, est devenu, on a pu avoir la nationalité à l'époque, on pouvait, c'est-à-dire que sa fille, donc ma femme, est allée passer un examen au consulat de Lyon. Euh, il fallait savoir toute l'histoire de la Suisse et moi j'avais toujours un guide parce que j'adore la Suisse depuis tout le temps et j'y vais souvent. Et tout était expliqué, donc elle a appris par cœur ce truc-là et elle a réussi son examen. Et il faut des, ils font des enquêtes sur la parenté de la Suisse et qui nous ont fait des bons commentaires pour pouvoir être euh, Suisse. Mmh. Donc après, moi j'ai ma carte d'identité suisse. Et ça ne me sert à, pas à grand-chose, mais c'est mes enfants, mes petits-enfants sont tous Suisses. Maintenant, on ne pourrait plus le faire, ça ne se fait plus. Ça, on nous appelle les Suisses de l'étranger c'est rigolo bah oui <rire> c'est logique alors si ça peut servir c'est que oui. si mes enfants mes, mes enfants peut-être pas mais mes petits-enfants veulent aller travailler en Suisse on est, on est à 35 km de Genève donc on n'est pas très loin s'ils veulent aller travailler en Suisse c'est peut-être plus, euh, plus facile mais bon du travail en Suisse mmh. les Français en trouvent facilement quand même mais mmh. bon euh, voilà. Mais euh, en même temps, la Suisse, tu l'aimes beaucoup. Tu l'as parcouru. Beaucoup. On y reviendra pour les pour les les chiens, chiens. Parce que tu mais tu mets ça, ça sera à la fin. À la fin. Pour l'instant, on va basculer sur l'épisode sapin parce que Beaufortin, Suisse, sapin parce que oui. euh, parce que le pays se porte à ça d'une ouais. certaine manière. Oui. Euh, toi, en fait, euh, tu es alors c'est pas propriétaire, c'est que tu travailles en, en commun avec tes enfants sur euh, une sapinerie. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais toi, tu vas nous expliquer tout ça et tu vas revenir justement à la, aux premières affaires en fait. Oui. Tu était intégré sur euh, la coupe de sapins et sapins de Noël, mais on… Alors, quand euh, mon beau-père étant tombé malade, j'avais expliqué sur le premier reportage, oui. donc j'ai repris l'affaire en catastrophe. Euh, je ne voulais pas qu'elle parte ailleurs oui. parce que c'était une belle affaire, mais on ne pouvait pas gérer les deux. On aurait pu finalement de, de déléguer à quelqu'un. Soit l'une, soit l'autre affaire, mais l'affaire des sapins était tellement énorme que c'était compliqué. Puis moi, je suis arrivé parce que j'ai aidé mon beau-père, mais je n'étais pas dans la gestion, complètement dans la gestion, c'était ma belle-mère qui gérait tout ça, sur, surtout aussi. Mm -hmm. Et avec elle, j'ai travaillé deux ans, elle m'a aidé pendant deux ans quand j'ai repris l'affaire qui était énorme et grâce à elle et puis après on a vendu parce que c'était trop et, et mmh. ça n'intéressait pas trop ma femme et on avait d'autres activités qui nous prenaient beaucoup parce qu'on faisait déjà du foncier à l'époque, on, mmh. on gérait nos, nos, nos locations donc on avait investi dans le foncier en, dans les années 90. Oui, en fait toutes ces activités elles sont parallèles, hein. oui, cest à c'est ça qu'il faut bien piger oui. dans ta vie c'est mmh. que… T'as la surcouche! Oui, oui. oui. Et c'est quand même dingue l'organisation. Oui. Mais avant ça, alors, on, a, on avait la tête dans le guidon jusqu'à l'âge de 40 ans. Mm -hmm. Mais après, euh, quand on a. Parce qu'on a arrêté la discothèque, la discothèque en 98 parce que les discothèques, c'était plus tellement la mode. Donc on a préféré arrêter, on a fait la restauration l'été. Puis après, les enfants sont arrivés, ils ont repris l'affaire, ils ont remonté en pub avec notre aide hein, beaucoup mmh. on, a, on a toujours été derrière parce que c'est pas leur métier la, la restauration hein. c'était pas. ils ont fait les études, ils étaient très forts en, à l'école. on n'a pas eu besoin de les pousser pour l'école, ils ont eu un bac plus euh, plus, euh, en fait, plus. plus voilà plus. <rire> euh, et ça c'est très bien mais ils sont revenus à travailler comme on l'a fait nous? Euh, Marilyn avait repris notre bar, le fonds de commerce du bar euh, à l'époque, euh, qu'elle a remonté aussi euh, au maximum, qu'elle a revendu, elle a fait une belle affaire. Voilà. Et puis après, euh, ben, elle a voulu prendre avec son frère, euh, donc notre fils, euh, notre affaire du Marilyn, qui a été développée en camping aussi. On avait déjà bien développé. Eux, ils ont déplacé la piscine, ils ont fait des travaux, ils ont aménagé, wow. ils ont... Et puis euh, Marilyn dans le... Dans tout ce qui est, touche euh, le commercial euh, sur Internet, tout ça, elle est très forte là-dessus. Donc, euh, ça amenait amené beaucoup de bien. monde. Oui, oui. Et moi, j'avais déjà construit des... dans le camping, quand on a arrêté la discothèque, j'ai aménagé le, le camping avec des bungalows. Toutes les années, j'en faisais quatre. J'en faisais venir quatre. Des bungalows, c'était des, des jute-hôtels, c'est pas des, des mobilos, hein. c'était mmh. des bungalows. Je préférais des bungalows, ça faisait plus habitation que mobilos, c'est ouais. caravane, grande caravane. Mmh. Voilà. Et pour le. Nous, on n'est quand même pas sur la côte, c'est quand même des saisons qui sont. Même si on est dans la plaine, ouais, c'est pas toujours ça. chaud. Mmh. Voilà. Un petit peu isolé. Voilà, un petit peu isolé. Donc, ça vient de Sévrier d'Azergue, d'ailleurs. Ah, une... Sévrier d'Azergue. Oui. Sérieux Oui, Donc là, c'est le lieu, en fait, où euh, se situe notre radio qui s'appelle RVAZ. C'est dans laquelle on fait les émissions de parcours de vie euh, dans le studio. Et effectivement, c'est très marrant, voilà. trouve. Ouais, je trouve. je ne pas dit. Hein. Euh, non, c'est rigolo. J'adore et... ce mot rigolo, je passe de partout. <rire> euh, donc, toi, les sapins, c'est quand même fantastique. Donc, c'est ton beau-père, donc, euh, mm -hmm. au début. Et vous y faites quoi, exactement C'est quoi une sapinerie, en fait une, une sapinerie, c'est beaucoup de travail. C'est du travail toute l'année. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que le sapin, euh, euh, on le plante. Alors dans le temps, on plantait des sapins, on laissait pousser les forêts. Non, ça c'est pas du tout ça. Là on plante, euh, les premiers sapins que mon beau-père a plantés, on avait notre bar à Rumi. Alors le lundi, quand on fermait notre bar, on avait le berceau, notre fils était dans le berceau, on laissait le berceau au bout du champ et on plantait tout à la main. Donc, on a connu vraiment le, le départ de, de l'activité. Après, on n'était pas tout le temps, mais souvent, toujours en mmh. parallèle avec nos activités, on l'aidait. Parce que notre beau mon beau-père nous aidait des fois et nous, en contrepartie, on l'aidait pour les sapins. Oui, oui, oui. C'est mmh. un échange de, de bons procédés. Et, et le sapin, il faut l'entretenir. Faut... Avant, on ne taillait pas trop le sapin. Maintenant, on a les concurrences d'autres pays qui taillent les sapins, donc on est obligé de le faire. C'était surtout des l'épicillat, mais l'épicillat, mmh. il faut l'acheter vraiment au dernier moment. Et les gens sont de plus en plus pressés pour acheter le sapin de Noël parce que les médias font beaucoup de pubs oui. à partir du début novembre, tout de suite après la Toussaint. Et les gens ne comprennent pas qu'un sapin de Noël, c'est une plante. Et c'est pour ça qu'on a du Norman. C'est mmh. un sapin qui vient du Caucase. Les gens, c'est un pays, la Géorgie, dans oui. les pays de l'Est, c'est des pays qui sont un peu corrompus et qui allaient chercher des graines de sapin sur des grands arbres au sommet. Ils prenaient le risque de se tuer en allant chercher ces graines pour une bouteille de vodka. Et les Danois ont été très, très forts pour développer justement ce, ce, ce, cet arbre. Ils ont des laboratoires pour trouver la qualité, du, ils améliorent la qualité du Norman. C'est un, sap, un bah, tout le monde connaît le Norman maintenant, c'est ce qui se vend le plus parce qu'on peut le mettre un peu plus tôt. Mais les gens le mettent toujours trop tôt. Et Il faut savoir que quand on le met tôt, il ne faut pas le mettre à l'intérieur, près d'une source de chaleur et le mettre surtout avec un, de l'eau dessous. Parce que c'est une plante. Hum. Si on veut le garder longtemps, il faut, il faut, leur, il faut lui mettre de l'eau. Donc les sapinières, il faut les entretenir, les désherber. Alors, les moutons. Et on a les moutons. Ouais. J'ai lancé ça il y a une dizaine d'années. C'est un, un collègue qui fait un peu de sapin de Noël en Alsace. Qui un... D'abord, c'est un gars de la Savoie, de Saint-Thibaut-de-Cou, où il y a beaucoup de sapins de Noël, euh, qui m'a dit, mais prends des moutons, tu verras, c'est naturel, ils sont dans les sapins, c'est des moutons spécifiques pour mmh. ça. Ils les ont découverts en Nouvelle-Zélande quand ils se sont échappés dans une sapinière, je crois, et qu'ils ont trouvé qu'ils ne touchaient pas du tout les sapins parce que le Norman, le mouton ne touche pas l'épicéa de toute façon parce que ça pique mmh. mais le Norman ils ont tendance à le manger euh, le gibier d'ailleurs en pleine forêt le Norman il est manché par le gibier donc c'est plus doux déjà okay. et c'est pour ça qu'il le touche et les moutons ne le touchent pas même dans les bourgeons même dans les petits euh, ça ne touche pas du tout les aiguilles donc c'est par mimétisme ouais. c'est à dire que si les parents ne le touchent pas le mouton, l'agneau le, il ira le toucher une fois mais il ne, ne retourne pas contre c'est le mimétisme des parents qui fait que si, vous prenez des, des, si tu prends des moutons qui ont l'habitude d'être dans les pommiers, parce ouais. qu'ils font ça pour les pommiers, ça n'ira pas pour le sapin. Il faut prendre des moutons euh, à la base qui, qui sont déjà dans les sapins. Ah, et toi, tu allais le récupérer en... en, en, en il en... aide d'Allemagne. Oui, c'est ça. Parce que je trouve que les Allemands sont assez sérieux dans ces trucs-là. et C'est des moutons anglais hein, à la base, mais cet éleveur allemand... Elle avait une bonne réputation. Et là, euh, moi j'ai fait mon cheptel il y a, depuis dix ans, j'ai fait mon cheptel d'une vingtaine de brebis. Mmh. Euh, donc toutes celles qu'on a, c'est celles que j'ai élevées. Et on prend tous les deux ans un bélier en Suisse allemande. Je connais un, un éleveur là-bas qui prend en, en Autriche, tout dans ce mmh. pays-là, qui, qui, qui c'est assez strict. Et c'est vrai que euh, c'est pour, pour amener du nouveau sang dans le mmh. troupeau. Voilà. Et ils font leur vie, ils désherbent, voilà. très bien. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que quand les gens viennent, ils voient les moutons. Tu fais la coupe devant eux. Oui, les moutons sont à côté, le parc des moutons est à côté. Et notre particularité, c'est justement ce monsieur d'Alsace là, euh, monsieur Héberger, que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné, il m'a dit mais <coughs> fais de la vente directe du producteur au consommateur. On est très bien placé sur la route de Vallières, sur la route de Genève. <coughs> ah, tu as pris l'accent. Oui. <rire> Et, et on fait la, la vente au particulier, c'est-à-dire le, les gens viennent dans la sapinière, ils font le tour, ils choisissent leur sapin et on le coupe devant eux. Et ça, ça marche. Ça marche. De... On a la chance d'avoir un bel emplacement et, et, et, et ils ont du sapin frais. Ouais. Et même s'ils si le prennent tôt, il tient le coup, mais il ne faut quand même pas le prendre trop tôt. Mais c'est un truc qui marche bien parce que les gens sont très sensibles à, à ne pas avoir d'intermédiaire ouais. et d'avoir directement chez le producteur. D'ailleurs, ta première affaire marchait très bien, parce qu'il mmh. me semble que tu avais Botanique à l'époque. Botanique, oui, c'était une chaîne ouais. qui était venue voir mon beau-père, et c'est un monsieur qui était de, de, de la Vallée Verte, qui malheureusement s'est tué en ski, et qui en fournissait 25 Botaniques euh, à l'époque, wow, de Dijon jusqu'à Montpellier. Il voulait qu'on fasse la France entière, mais ça nous coûte être trop cher en transport, donc euh, oui. voilà. Mais là, on achetait au Danemark, hein, parce que euh, le Danemark avait vraiment des très... Beaux. On n'avait pas assez de production, on avait 25 hectares, mais ce n'était pas assez gros, pour fournir tous les... les... On avait tout Annecy, donc euh, tout, tout Annecy, Anne et même on, on servait jusqu'à des botaniers. Oui, on faisait des smiths, on, on recevait des semis du Danemark, et on en repartait au détail. Mais pour ça, tu avais... Euh, il faut, il on avait de... 30 employés Ouais, Oui, c'est ça, j'allais dire à un moment, mmh. il faut mmh. que ça tourne, quoi. On avait des retraités, des paysans, trois retraités, qui étaient très costauds et qui travaillaient mmh. C'est génial, parce que ça veut dire que tu fais fonctionner ouais, tout le ouais. panel des, des gens. Oui, et ah oui. puis des gens, des, des, savez, les, tu sais les paysans dans le temps, ils n'avaient pas des grosses retraites non plus. Hein. Ça, Donc pour compléter leur retraite, ils venaient mmh. travailler chez nous, euh, on, Ça dépend, là, je dis, il y en a qui ont travaillé jusqu'à 80 ans chez nous, hein. 80 ans. Hein. Ah oui, oui et puis il y en a un qui est, qui est encore vivant il y a 90 ans maintenant et ça n'a pas fait mourir. Hein. Le travail ne fait pas mourir, hein. bien au contraire. Non, ça concerne, hein. <rire> enfin, ce type de travail-là en tout cas. Euh... Un conseil, mmh. les jeunes, si vous trouvez des, de chercher du travail, nous on embauche des jeunes pour les sapins pour Stotten. J'adore la publicité, le commerce, Mon dieu, hop là, je suis caché <rire> euh, donc, euh, donc cette première affaire, tu la termines, oui. tu la vends Je la vends à, oui, à notre concurrent maintenant à Vallières. oui mais j'étais parti pour euh, la vendre et puis lui fournir des sapins producteurs, mmh. mais euh, ça n'a pas marché parce que je fonctionne pas comme lui. Donc moi je suis assez euh, respectueux sur plein de choses et, mmh. et voilà. Il faut ah, que les le temps gens me correspondent. Oui, c'est très bien, tu es, voilà. es entier, ça me vient. Voilà. Bah, c'est pour ça que tu es là aussi. <rire> et euh, donc, euh, tu la vends, mais par donc, un temps passe avec toutes les affaires qui sont toujours en parallèle ouais, ce ouais. qu'on disait, mmh. on viendra sur les chiens à la fin. Et euh, qui n'est pas une affaire, parce que c'est des animaux, et, mmh. et, ouais. et c'est ta passion. Euh, et donc, ensuite, tu, le temps passe, et donc tu vas relancer... Alors... Une nouvelle Sans le vouloir, j'avais gardé euh, 2-3 hectares de terrain et j'avais des sapins et euh, j'en ai pas planté beaucoup parce que je voulais pas faire de la concurrence. J'avais une clause de non-concurrence aussi. Hein. Donc, mmh. euh, comme euh, je voulais lui vendre et puis que ça n'a pas fonctionné parce que, voilà, comme je disais, qu'il ne fonctionnait pas comme moi, donc j'ai des gens qui sont revenus automatiquement vers moi sans faire de pub, sans rien des écoles tout doucement c'est revenu tout doucement mmh. et je ne voulais pas aller plus loin parce que c'était pas il fallait, fallait être naître avec Voilà, je m'étais engagé à faire comme ça donc j'ai vivoté tout doucement avec les, les sapins pendant quelques années et, tout, et au bout de 5 ans bon ben, j'ai recommencé parce que, parce que j'avais de la demande et puis voilà mmh. et puis ce truc de, de, de vente sur place c'est ça, ça qui m'a fait vraiment démarrer et, et, et c'est familial maintenant c'est familial c'est mmh. mes enfants maintenant qui, qui gèrent ça le, je suis toujours là J'essaie de m'en retirer un petit peu, mais ils sont toujours en train de m'appeler pour avoir des conseils. Je suis donneur de conseils, j'aide aussi manuellement parce que j'aime bien ça, puis il faut que je m'occupe, de toute façon je ne peux pas rester à rien faire. Je gère mon foncier, mais je gère aussi leurs trucs et puis ça me fait plaisir de, de oui, les aider. Ça, ça. Ça. Mmh. C est, c est vrai. Et puis euh, mon beau-père m'a donné le virus du sapin de Noël, c'est vrai que j'ai toujours fait avec lui depuis le début qu'il a fait ça. Après j'avais des activités qui m'ont pris quand on n'était pas sur place, bon ben j'allais toujours l'aider quand même. Et puis, je n'aimais pas forcément le, de, de, de la culture du sapin de Noël. Moi, le monde paysan, j'avais bien le regardé, mmh. euh, mais faire, pas trop, hein, J'étais pas trop. Euh, non, non je préférais mon métier de la restauration ouais. quand même. Mais j'ai eu le virus de, du sapin de Noël et maintenant, c'est une passion. Ah bah je sais qu'en plus, tu tu adores ça parce que tu te retrouves en nature aussi. Et, et, et, et quand j'avais les sapins, bon, on ne taillait pas trop les sapins et maintenant, depuis que mes enfants ont pris, je me suis mis à tailler le sapin parce qu'il faut leur donner une forme et tout ça. Et quand on a passé les vacances, les, la période de Noël qui est, qui est très intense, ouais. parce que c'est du travail et puis c'est tout à la fois. Noël c'est toujours la même date, qui neige, qui fasse beau, qui fasse pas beau, c'est pareil. On se fait arroser souvent, mais c'est comme ça, c'est la rudesse du métier. Et au mois de janvier, bah, j'attaque ma taille, je suis dans mes champs, tout seul, et je taille, je taille. Alors je ne regarde pas les grandes surfaces, parce que ça me fait peur, alors je, je fonce, je fais mes lignes, puis au bout d'un moment j'arrive à la fin, puis voilà. Ouais. Mais ça m'occupe, c'est bien. Alors, généralement, là-dedans, tu es toujours accompagné de ton chien. Oui. Euh, ça, c'est une grande histoire d'amour. Ouais, j'aime bien. Les... J'ai toujours aimé les chiens et j'ai été élevé avec une chienne Croix des Bosserons, berger allemand. Qui... J'ai des souvenirs de cette chienne qui a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Quand elle était devenue aveugle par la vieillesse, mon grand-père l'envoyait chercher les troupeaux. Elle y allait quand même, même s'il ne voyait rien. Quoi. Je veux dire, c'était vraiment une... J'en ai pleuré à la, à, la, à la mort de cette chienne, ouais, c'était voilà. incroyable. Donc après... Quand je faisais mes vendanges en Suisse, euh, ah ben oui, oui, et j'ai vu un, un, un, un chien, oh, j'ai regardé ce chien, un chien suisse bien sûr, <rire> suis. trois couleurs, bouvier bernois, ah, oui. oh, j'ai trouvé ça, le plus beau chien du monde. J'ai trouvé ce chien, j'ai dit le jour où je suis chez moi, je m'achète ce chien-là. J'avais pas trop de moyens, j'avais acheté un chien sans papier, mais pur race, en Suisse. Alors, il faut expliquer, parce que sans papier, etc., toi, Ça, moi, je, euh, voilà. Euh, sans papier, c'est un, un chien de race, mais qui n'a pas de pédigré, de, de mmh. l'œuf. L'œuf, c'est livre d'origine française. Qui était dysplasique qui était très malade, qui est mort à 7 ans, mais. Et après, on est dans le monde du chien. J'ai connu une dame sur ton nom qui me disait mais fais, du, fais des chiens avec papier. Euh, euh. Alors j'ai acheté des chiens en Suisse. À l'époque, on n'en trouvait pas du tout en France. Il y avait très peu. Il y avait pas, pas d'éleveurs en France de bouvier il Fallait aller en Suisse. Donc j'ai parcouru toute la Suisse, Suisse romande, Suisse allemande, avec, avec, un, ancien, ça avec un, un ancien, un paysan suisse-allemand, qui, qui m'a fait visiter des fermes. Et les, les, les chiens, c'est des fermiers qui avaient deux chiennes, qui faisaient porter de temps en temps et tout ça, mais avec, avec l'œuf, hein, l'œuf suisse. Ils ne nous, nous vendaient pas toujours les meilleurs chiens, parce que les meilleurs chiens, ils les gardaient pour eux, c'est normal. Mais bon, il y avait quand même des origines qui étaient là. Et voilà. Donc ça, euh, même si on vendait les chiens à l'époque, maintenant euh, ça se vend entre 1000 et 1500 euros quand même. Mais même en vendant des prix comme ça, on ne on, on gagne rien parce qu'il y a beaucoup de frais beaucoup de frais, et puis euh, les, les chiens font les nourrir. Donc euh, voilà, et, et, et, et je suis parti comme ça, je suis allé en exposition à Berne, un peu partout. J'ai fait beaucoup d'expositions canines, c'est d'allure et de beauté, que ce soit pour le bouvier bernois, après j'ai fait du Lionberg pendant 20 ans, et le Lionberg je ne fais pas. Alors le bouvier bernois, j'étais délégué Rhône-Alpes, ça ne veut pas dire grand-chose, on représente la race en Rhône-Alpes, okay. et à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'adhérents, mais j'organisais des expositions chez moi, des régionales d'élevage. Mmh. Et euh, c'était du bénévolat. Ça, c'était vraiment euh, pour le club, pour l'association. La, euh, donc, on faisait venir des gens un peu de, de, de partout, tous ceux qui voulaient venir. Moi, j'étais assez bien centré parce que vers, à côté d'Annecy, c'est. Euh, les gens venaient de Lyon, de partout, même de la Suisse, hein, mmh. Suisse, euh, l'Allemagne aussi. Oui. Et après, euh, j'ai fait. Donc, j'ai acheté des Leonberg parce que le Bouvier-Bernois. C'est devenu un chien très à la mode et un chien quand il est à la mode, eh ben, euh, moi je dis que ça détériore un peu la race parce qu'on fait du tout et n'importe quoi. Ouais, c'est pas assez de suivi, c'est des êtres, vivants et, ça, manquer, êtres oui. vivants et ça, ça me plaisait ouais, pas et c'est devenu des, des problèmes de dysplasie. Bon, après il faut prendre dans des fait, bons élevards, trains arrière qui se déhanchent. Et donc je suis allé dans le Leonberg qui a un peu le même caractère mais mmh. un, peu plus, un peu plus grand. Euh, qui, et là, je faisais partie du comité. En faisant partie du comité, il fallait organiser la nationale d'élevage, qui se passe à Cluny. Cluny, c'est très connu, hein, c'est très fréquenté, c'est très touristique. C'est une jolie ville, ouais. moi j'adore cette ville. Et depuis 20, même plus de 20 ans, euh, j'organise la logistique avec d'autres, des amis, c'est devenu des amis, euh, en organisant des nationales d'élevage où on reçoit, on a reçu le, le, le, le, le plus gros rassemblement, c'était dans les 600 chiens, mais c'était trop. Ouais. Donc c'est descendu à 400 et avec tout ce qui se passe en ce moment, donc. Euh c'est descendu à 250 chiens. C'est très bien. Et C'est très bien, c'est gérable. Et alors moi, j'organise tout ce qui est restauration, tout ce qui est organisation de, de la logistique, préparer les rings et tout ça. Et d'autres font les papiers. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est des, les... des particuliers qui viennent présenter leurs chiens Présenter leurs chiens pour monter en cotation. C'est-à-dire que c'est des chiens avec papier. Alors il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 par rapport au caractère, plein de choses. Donc, ça ne fonctionne pas dans tous les clubs pareil. Dans Lyonberg, c'est comme ça. Dans le Bosseron, il y a beaucoup plus de de discipline. Alors le bosseron, c'est… Alors maintenant, j'ai les bosserons. Ouais, c'est une sorte de chien, enfin chien loup. C'est chien le... de la gendarmerie ou… C'est des chiens qui se dressent pour tout. Mm. On peut le dresser pour tout. Mais ici, il était très connu, hein, c'était mm. un chien berger. Avant, le border, c'était le bosseron. Mais c'est un chien qu'il faut euh, avoir le caractère à, à savoir l'affronter, le maîtriser. On ne peut pas mettre un bosseron dans les mains de n'importe qui. c'est pas le bon toutou. C'est un chien très famille, très famille, très protecteur, mais il faut c'est une main de fer dans un grand velours, il faut vraiment être strict avec lui, par contre euh, c'est des chiens extraordinaires, ça comprend tout quoi, je veux dire, tous les chiens comprennent, mais je veux dire le, le bosseron c'est encore plus significatif, euh, moi j'ai un mâle là qui a deux ans qui est, qui est formidable, hein, euh, et j'ai une chienne qui est toute jeune là, euh, je vais faire une portée ou deux pour, pour mon plaisir. Mais il euh, ne faut pas croire qu'on fait de l'élevage de chiens quand on a une, une chienne euh, pour gagner de l'argent. Ce n'est pas vrai, il faut bien vous enlever, enlever de la tête, ça, ça vous paye vos frais. Si ça vous paye vos frais, c'est bien. Voilà. Mais moi, c'est une passion. C'est devenu une passion par la fréquentation des gens qui ont des chiens et j'ai beaucoup d'amis dans le domaine du chien, des juges, des, des organisateurs, euh, des présidents de clubs. Euh, si, c'est intéressant. Puis moi, c'était mon échappatoire. Le week-end, même si je faisais ma soirée, je dormais deux heures, je partais à Lyon pour exposer, euh, même plus loin. Hein, euh. Et j'ai organisé des régionales d'élevage dès Léonberg. J'ai rassemblé jusqu'à 130 chiens dans mon camping. C'était pour le club, je faisais ça. Ouais. Il y avait une boutique, des gens tenaient la boutique, d'autres faisaient ça. J'étais très, j ai, j ai des... Alors, des amis du sud, mes, mes copines du sud venaient m'aider pour faire à Valière et moi je descendais à Flaçans sur les sols vers Toulon pour les aider. On, on se rendait des services comme ça, voilà, c'était l'occasion de se rencontrer aussi. Mais tu apprécies beaucoup les, je veux dire, les chiens ou les animaux du cru, je pense aux chevaux. Oui. Et euh, tu as eu un frison il me semble. Oui, pendant huit ans j'ai eu un frison parce que j'ai ah voilà, une amie, qui était une voisine, qui avait un frison qui était magnifique euh, et, et j'ai eu envie de prendre un frison. J'ai dit je vais me faire plaisir encore une fois. Je me suis acheté un frison, je suis allé le chercher euh, à Tours. Je ne savais pas faire de cheval. Hein. Euh, j mais mon, mon grand-père dressait les chevaux pour le travail ici, oui, euh, ben dans le Beaufortin. Oui, c'est ouais. ça, pour, pour tout ce qui et est voilà. culture. Alors j'avais des souvenirs, il, il avait une voix qui portait beaucoup, donc il <rire> criait toujours après ses chevaux, je m'en rappelle. Les gens l'appelaient des fois pour, pour éduquer leurs chevaux pour le travail, hein. okay. il aimait ça. Et donc je disais, ben, tiens pourquoi pas, et c'était pour faire de la calèche, j'avais une petite calèche que j'avais achetée, là, pas trop chère en plus, c'était bien, une belle calèche. Mais attention, il faut y être toujours, toujours, toujours, tous les jours, tous les jours. Moi, je n'avais pas de temps. Donc, j'avais du terrain, donc je le mettais. Euh, et puis, j'ai racheté une autre. Il euh, ne ben, faut pas, pas qu'il soit tout seul. Il ne faut pas qu'il hum. soit tout seul. J'ai acheté une jument de, pour la compagnie, mais pas du tout le même caractère. Et je ne sais pas si c'est parce que c'était une jument, mais bon, euh, lui était beaucoup plus docile qu'elle. Euh, mais bon, j'ai gardé 8 ans tous les deux et j'ai replacé. Bon, la jument, je la vois parce qu'elle est à Vallières et et, et, et mon Martin, qui, il s'appelait Martin, c'est un nom hollandais parce que les, les frisons sont originaires de Hollande, de la Frise. Et il est parti sur Grenoble chez des gens qui sont super et qui, il, est vraiment, euh, il est vraiment aux anges là-bas. Ils s'en occupent beaucoup et ils, ils, font, ils font du cheval tous les jours. C'est ce qu'il fallait. Donc voilà, c'était ouais. un passage. J'ai beaucoup apprécié mon cheval, mes chevaux. Voilà, moi je, je suis pour goûter à tout, tout essayer, euh, voilà, j'ai pas ben de… C'est très bien en plus, ça as varié et l'avantage c'est que tu reviens aussi dans le Beaufortin mmh. et que tu as, as… le chalet dans lequel on est en fait, tu l'as fait entièrement reco reconstruire, agrandir, etc. Dans oui. des, dans le respect en fait, de, bah, du vieux bois, du vieux chalet. C'est euh, l'entreprise d'ailleurs euh, Pierre, euh, Pierre, Rose, Pierre Rose, qui, ouais, qui ouais, est juste ouais. ici qui s'en occupe. Et ils ont travaillé de manière fantastique. Parce, ouais. parce qu'au début, tu avais euh, le, le petit, le ce qu'on appelle un grenier. Mazo, ici. Le petit ouais. grenier. Non, ouais. on appelle un grenier ailleurs en Haute-Savoie, on l'appelle le mazot. Le grenier, parce que... le, le Pourquoi le grenier ben J'ai représenté un peu ce qui se passe dans vos fortins, c'est-à-dire il y a la maison principale et puis le grenier à côté. Et dans le grenier, on mettait tout le crin, les bijoux et tout ce qui était précieux. Parce que comme c'était fait beaucoup en bois, il y avait beaucoup d'incendies. Au cas où ça brûle, il y avait toujours ce qui était... Euh, ouais. Toutes les valeurs étaient dans le grenier à côté. Donc c'est pour ça qu'on appelle le grenier. Et, et quand j'ai acheté ça, c'est par rapport à ben, la famille Pierrose, mmh. c'est la grand-mère de Gilles qui, qui m'a trouvé, euh, trouvé cette propriété à acheter parce que j'avais déjà acheté un premier chalet euh, au Vanche, au-dessus de Beaufort, mais du côté lus et c'était un peu isolé. Et euh, donc, et puis euh, à un moment donné, on avait besoin d'argent pour euh, racheter une affaire. Mmh. On a vendu, et je me suis. Et dans ma tête, de toute façon, je savais que j'allais revenir acheter un pied à terre à mmh. Beaufort. Ah bah, je voulais mon pied à terre à Beaufort, et un... j'y un... suis arrivé. C'est ta zone natale, donc. Oui. Et, et c'est ce qui m'a motivé. Alors, pourquoi euh, un pied à terre Parce que je pense que ça m'a beaucoup aidé à, à rester dans la vallée, euh, parce que j'avais un but, c'est de. De, de, de, faire, de construire un chalet, de pouvoir y venir de temps en temps. Je me mmh. plais beaucoup dans la Haute-Savoie, attention, j'adore le Beaufortin parce que c'est mon pays natal, c'est mon paradis. Ouais. Mais le, la Haute-Savoie me plaît beaucoup et je suis dans un village à Valières, sur Surfières, qui est très bien placé. Mais ce village, je connais tout le monde parce qu'on a eu des commerces pendant toute notre carrière et tout le monde nous connaît. Donc Ça, la famille est Blanc bien, est bien très ouais. connue et on, on, a respecté toujours, on a toujours bien respecté les gens. On, marche toujours dans, on essaye de marcher toujours dans la droiture et je mmh. pense que les gens en sont reconnaissants et je ne me rends pas compte qu'on est beaucoup apprécié, c'est par moments, on a des, des, des, des gens qui nous parlent et, qui nous a, et, et je l'ai vu sur le premier reportage que tu ouais. m'as fait sur Facebook, j'ai retrouvé des gens ah, que je n'avais jamais revus qui ah, étaient sinon, tout ouais. contents de me retrouver sur ce reportage, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Ah ah mais oui. c'est ça, tu m'en parlais, tu me disais que pour toi, ça avait une importance ah énorme, oui. et je comprends tout à fait, effectivement. Mes petites voisines, euh, les filles Gachemoreau de la Chavonnerie, oh là là. Euh, L'année dernière, elle est, en, elle, elle est ingénieure sur Paris, elle m'a écrit, mais ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis et plein d'autres, hein, plein d'autres. Ah oui, ça, c'est. Facebook, pour ça, c'est très bien. bah oui, parce que ça dépend comment on s'en sert, quoi, tout le <rire> voilà. en principe. Et, on en à et donc, ouais, as ton pied as ton pied terre ici, maintenant, oui. euh, et effectivement. Toi, tu as toujours eu ce bon goût de rester dans le, dans le dans, jus. Dans le, oui. ouais. Et toute ton extension que tu as faite à partir de ce grenier-là, c'est-à-dire euh, ben, la, la, la petite structure, en fait, tu l'as faite faire avec les, le vieux bois, avec les, oui. les, les choses de, du terroir. Quoi. Oui. Parce que. C'est un, un peu le mélange Beaufortin-Suisse. Ouais. Si tu as remarqué un ouais, peu, c'est hein. Beaufortin-Suisse. Puis avec ça, c'est surtout des cloches suisses, ça. De bah, toute façon, vous les voyez là <rire> Je ne les voyais <rire> pas là Si, parce que je vais mettre des plans de. Ah. Euh, je, vais, je vais filmer et ah, je vais leur montrer après. D'accord. Je t'ai frissonné. Ça marche. Et euh, oui, oui oui c'est un style euh, suisse, parce qu'en Suisse, euh, j'ai visité des, des, même des fermes suisses, c'est magnifique. Euh, ils, ont, ils ont plein de traditions, ils ont des principes, le caractère suisse, c'est encore autre chose. Et le Beaufortin ressemble un petit peu à la Suisse. Pourquoi Parce que la famille Pierrose, toujours, c'est une famille suisse à la base, qui était venue faire, le, on appelait ça les fruitiers, qui venaient faire le Beaufort, qui ont appris au Beaufortin à faire le, le gruyère. Le, le Beaufort, c'est un gruyère, parce mmh. qu'il y a le gruyère suisse qui est un petit peu plus salé que le Beaufort, qui est un peu différent. Ce pas les mêmes vaches. Les montagnes, je pense que c'est les mêmes. C est, c est, visité, moi, j'ai fait toutes les montagnes de la Suisse. Et mais voilà, il y a une, diffé une petites différence, mais c'est les Suisses qui, sont appris, qui ont appris à, à, à la base, mais je ne sais plus à quelle période. Qu'est-ce que tu dirais toi qui as fait tellement de choses dans, enfin, dans les, ce qu'on appelle des affaires, j'adore ce terme, dans le commerce, euh, pour ceux qui veulent se lancer ou qu'est-ce que tu leur dirais Parce que c'est toujours ce, cette chose-là, parce qu'il y a plein de réticences parfois, tu as peur de faire hein, on, ouais. on a tous peur, on a tous peur. On a tous peur, mais moi j'étais engagé parce que ma, mes parents s'étaient engagés pour moi et j'avais quand même mes frères et sœurs qui étaient encore à la maison, donc il fallait que j'y aille, il hein. ne fallait pas chercher euh, midi à 14h. On a fait des mmh. heures, on ouvrait notre bar à 6h du matin pour avoir tous les gens qui partaient à la gare prendre le café, tous les jeunes étudiants qui partaient sur Annecy. Et on avait toute la clientèle de Rumi, on avait, après on a eu le PMU donc les gens venaient jouer, tous les petits vieux qui venaient jouer, qui buvaient leur verre de vin blanc le matin. Et on avait la clientèle de jeunes le soir et on, on ouvrait jusqu'à minuit à, à, au centre-ville. À, à, donc on ne dormait pas beaucoup, mais on était jeunes. Donc c'était le moment de... voilà. Mon beau-père me disait toujours, mais vous êtes jeune, il faut y aller, là, il faut y aller. C'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est pour ça qu'on y est arrivé, parce qu'on n'a pas regardé nos heures. et puis qu on, a, on, a, et, et, et on faisait des travaux en même temps de notre bar. On l'a amélioré, on l'a transformé, on a déplacé. Et on faisait beaucoup de travaux nous-mêmes parce qu'on n'avait pas trop de moyens à l'époque. On a commencé avec le rien. C'est simplement mes parents qui s'étaient mmh. engagés à, à pour acheter cet hôtel et mon beau-père qui avait traité l'affaire parce qu'il était bon dans les affaires, mais on a payé de nos propres moyens. Donc, euh, on a été aidé, c'est vrai qu'on a été aidés, mmh. mais, euh, ah, aidé, mais… Tu t'es aidé aussi, enfin ce truc-là Oui, et puis, et puis ça m'a permis de, de, de m'engager, mais il ne faut, faut pas avoir peur. Après, il faut avoir le caractère pour ça. Hein. Euh, moi, je sais que mes frères et sœurs ne sont pas comme moi. Euh, j'ai jamais eu peur. Je me dis de façon, euh, comme as disait fait, ma femme, enfin, mais ça. une peur euh, contrôlée. Okay. Une peur contrôlée. Par contre, euh, euh, ma femme me disait toujours, euh, il faut qu'on fasse le maximum, et même si ça marche pas, on n'a rien à regretter, parce oui. qu'on aura fait le maximum. Et ça, c'est vrai. Oui. Quand on se dit ça. Eh ben on y va quoi, je veux dire. Euh, et puis on a beaucoup plus gagné que perdu dans ce qu'on y est allé, quoi, dans tout ce qu'on a fait. Et puis tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Il faut simplement avoir, comme j'ai dit la première fois, la volonté. Merci Gérard. Et la santé ouais. bien sûr. Oui, ça Merci à toi surtout. C'était classe. Ouais.